Ça a mis longtemps à s'allumer. En fait, ça euh... fait genre trois quarts d'heure que tu écris. Euh... Enfin, ça fait, allez, ça fait sans mentir, bien dix minutes que c'est écrit. Clément est connecté. Ouais, mais après, je suis parti aux toilettes et. Parce ah, ok. Joue, Nous, bah, attends, un... le temps après que ça charge et tout. Euh... Il fallait jouer ça. <rire> Busan, ah, Etienne Ah Étienne Fatal, ça va être ça va être un carnage, tu le sais ou pas ah, ouais, ça bah, va ouais. être épique. Ça va être épique. Moi Clément, tu joues qui Vas-y, attends. Euh, je moi, je suis pas encore dans la partie, donc c'est compliqué. <rire> ah, je vois pas. Étienne, il y a un sniper en bas. Non Ah, je me Oh non mais vas-y Oh, ça, ça c'est appuyé Oh c'est quoi, quoi cette équipe <rire> <rire> Mais y'a y a qui Il faisait ah. tous moi Oui. Ah mais là, ils ont fait Et moi hein. je vois rien. Hein. Et moi je vois pas les ennemis en fait. Putain, mais ils sont trois sur toi, genre c'est insupportable, t'as l'eau. Non, c'est bon, parce que c'est des petits consulés. Ah, ça y est, je vois les ennemis. Ça y est, je les vois. Rentrez tous Ils casse les couilles, on peut pas sortir. Mais là, ça y est, moi, je, je peux jouer les gens sont en train. je les te chansons. protège. Vas-y, je peux rien faire, moi. Non, mais vas-y. Ouais, le Genji. Allez, go ah ce parti m'a saoulé là. En... Alors, raconte nous qu'est-ce que t'es allé voir à Paris parce que... Je suis allé voir la Paris Games Week. Ouais mais euh, t'as vu quoi la Paris Games Week Parce que bon... J'ai vu plein de choses. À part Farm Simulator là. Farming Simulator. Ouais, ouais qui critique... okay, a Farm Simulator. On critique beaucoup Farming Simulator mais en vrai j'ai vraiment bien aimé. Ai ouais été... c'est bien mais... Me dis Étienne quand tu feras tes barrage. On va faire un putain de combo. Maintenant La déception, non. Moi je booste, je que mes amis. Voilà. Tu es mon ami. <rire> Attends, et si je disparais, tu peux continuer à me booster bah, Apparemment, ouais. Mais c'est débile, parce que les gens me voient. On <rire> voit où t'es Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais parfois, genre, Zarya, elle fait des petites bulles autour des personnes. Mmh. Sauf que euh, quand Zarya... tu fais une bulle autour oui. de... Ah oui, de, de, de... Bah ouais. Autour de son bras, ça fait une bulle toute vide, en fait. En pleine partie, genre, je me suis retrouvé... Euh... J'avais une bulle genre euh, invisible qui est passée à côté de moi, genre j'ai donné un petit coup et <rire> tu vois son bras qui apparaît, qui fait <rire> oh, <Dieu. rires> <rire> <rire> Moi, moi j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, vie j'ai plus, plus de vie moi. En plus, moi je suis avec Diva. C'est ma best. Ah mais vous avez tous plus de vie en fait. Au-dessus, au-dessus. Là, toi. Ah elle était piratée, c'est abusé. Bouge pas. Je vous le fais tomber mais c'est pour genre le tuer enfin. T'inquiète mon grand. Une piraté, piratée, tourelle. Allez, go. Moi, je vais me des faire un A. Je vais me faire un A. Je vais me faire un A. Si. Alors, je sais pas ouais. comment je fais pour avoir 9 victimes et être à 667 de dégâts. En fait, je tu sais fais les miettes quoi. Y'a de là, ouais. tu vois, par exemple, je vois Enzo. Ouais, Enzo, par contre, il nous a ah. regardé là. Ouais, Enzo, euh... merci. Et bon, venez, mes amis. Y'a mais, y'a mais enfin. Les, les, les je les, les démonte. Je peux rien faire, clairement, si tu viens avec moi, on a gagné. Ouais, bah tu viens avec moi on a gagné hein Je vais pas dire mais... Easy. Faites attention passez pas là Ah lol Allez tiens T'es prêt T'es prêt T'es prêt bon Go Bon on m'a dit... Oh Je suis tout seul Ah non Mec ma mini tête... Si t'es tout seul sur le coin Oh la Oh Enzo <rire> Enzo j'arrive pas à jouer aujourd'hui. Clairement quand je joue avec vous j'ai du mal hein. Peut être l'équipe hein. C'est Etienne ah, je ouais, crois. Et c'est souvent, souvent quand je joue avec Claire parce que c'est depuis longtemps que j'ai pas joué avec Etienne. Ça, ça joue sévère. hein bah, Je suis platine depuis longtemps hein Du coup tu joues pas voilà. euh, Ouais je joue beaucoup. Sans vous. <rire> oh putain j'ai Enzo. Oh je suis chaud. Oh, j'ai 100% de précision très clair. <rire> non mais t'en as touché oh, qu'un Ta gueule 100%, j'en ai fait deux. <rire> Alors là, mon grand. Des roquettes, mais des roquettes. Ouais, mais j'ai pas de soin. Excuse, euh... c'est Anna. Voilà. Ah si, il y a Brigitte. t'envoies les envoyé. Petit oh, ouais. bouclier. Ah, il y a Enzo. Ah, il y a faucheur Putain, je peux pas le tuer. Ah, casse les couilles. Ah, ah mais j'ai pas osé lui foutre un coup. J'ai pas osé. Et 34. Ouais, 34. Ça fait combien, le corps à corps 50 T'es là avec moi, Guillaume Hein Le corps à c'est corps, 50 de dégâts. Max, il a répond. Recule, recule, recule, recule, recule, recule, recule, recule. J'ai plus 100% de précision. qu'est-ce les couilles. T'as plus 100% Ouais, j'ai raté Enzo, là. Non, ça, c'est inadmissible. quest -ce les couilles J'ai à droite, j'ai personne ne bouge, t'es niqué, t'es niqué Boum J'ai vu par une C'est parti a personne, hein Si, moi tu l'as même pas tué. Ah, j'ai raté, casse les couilles. Qu'est-ce qu'elle reprend de la vie facilement mort, hein. pouf, Oh, attends, attends, vous êtes tous là Vous êtes tous là Ouais. Oui. Mais non, mais non mais Ok, on est tous difficile. avec lui <rire> Niquez-moi, et voilà. Qu'est-ce que je suis bon Qu'est-ce que je suis. Oh putain, ils sont passés par-dessus. Ils sont tous derrière nous, on s'est fait avoir. Allez pouf, pouf, pouf, pouf. Oh là oh là, oh là, le dragon, là, c'est énorme Putain, tue-le! Et voilà! Oh, oh putain, juste il avant de Tu l'as senti le dragon? dragon. Ah. Oui. dragon C'était beau, ouais, ouais, ouais je l'ai vu faire de la petite pirouette et passer ah, à, elle, à droite elle. avec. Oh putain! Ils sont, ils sont tous en bas! Ah ouais, non, mais là! Le tien t'y va avec 0 de vie! Le tien t'a lancé ton pochier avec ça, son... 0 de vie! J'avais 100%? Ok, je, je mets du soin ici! Soin. Merci! Ça n'a servi à rien! Putain, elle est difficile à jouer, mine de rien, Moira, parce que c'est vraiment du. Moira? Moira ou Brigitte. Brigitte pardon. Eh ouais, Brigitte. C'est un peu oh du Y'a Makli, y'a tu es Makli, il va Oh sortez sortez sortez sortez. Attention, oh Y'a Fauchard derrière les roues. C'est bon. C'est C'est un, C'est C'est C'est Clique gauche, bouclier, tu stun reclic gauche et son truc pour pousser et ça fait perdre 200 de vie. C'est un putain de, de combo. Euh, C'était la première fois que j'ai joué avec Brigitte et l'expérience n'est pas mauvaise. Excuse-nous. Hein. C'est un peu comme Reinhardt sauf que t'as un petit, une petite capacité pour aller un peu plus loin. tu Hotel, c'est lequel Tu seras, c'est le petit truc où c'est un peu haut au centre là où tu vas. Viens, il y a une grosse cloche. je joué avec Clément. Clément, il connaît les maps par cœur. Tu vois. Hein <rire> Non je sais pas, tout à l'heure j'avais la pression, tu vois, j'ai... Les... Pardon, Mathias. C'est toi qui a Tu l'as dévié. Ah mais en plus tu l'as fait raterrir ici. T'as vu ça <rire> T'as pris fatal là. Ouais. On va voir qui a le plus de là Ok. On se fait une compète, <rire> c'est ça. Putain. Mais il ah, y a bon. de la chance Tu vas faire des grands coups de G, là Oh putain, elle a un bouclier. Je peux pas dire, mais pour l'instant je suis à une victime, mais c'est moi. C'est ah non, elle était pas morte. Je suis à deux victimes. Je cherche pas, je mets des pics de glace. Ah et je meurs. Putain. C'est l'horreur. Ah, ah je vais pas gagner là, j'ai une élimination. J'ai mon ulti. Ah putain. Ah, oh, putain. Tu es fatal. Elle est où C'est bon. Euh, bon, bon, je vais chercher. C'est bon, je vais tuer. Cool, je l'ai gelé, mais. Je... Putain de merde. Il me faut de la vie, il me faut de la vie. Me de la vie. Ah, je... Oh merde. C'est moi qui l'ai tué Non, vas-y, t'as... Ah si, j'en ai fait deux. Qui euh... est qui a 6 là C'est moi. Ah non, merde. Je suis plus à 6. Ah, je suis plus premier. <rire> ah, c'est bon, j'ai mon ulti. Oh merde. Je suis à 5, moi, putain. Moi aussi. Aïe, euh, y On se fait un gros combat. <rire> bon, bah, clément. <mâclez -moi. rire> non, mais je t'explique. Je t'explique Putain ah, mais, non, mais moi en plus j'ai moyen avec enfin, contre moi donc forcément euh... ouais, va Oh bien joué <rire> C'est pas vrai je, ouais, mais... Cet homme Cet homme s'est joué si... Par contre l'ulti, l'ulti de merde hey, What Non mais Zarya en plus elle est chargée comme je sais pas quoi Comme charge Oh putain je vais avoir une victime Oh putain, ta mère! T'attends d'avoir une victime, toi? Ouais, une élimination en plus! 11 éliminations, mes enfants! 11? Ah ouais! T'es le premier? Ouais, je suis pas loin, moi! Comment t'as combien? Pas loin! Ouais, je. Ça se compte sur une main! Ouais, 5 quoi! Non, 3. Ah, ok! Ah, c'est pas moi qui ai tué les 4, mais genre, tu sais, ça fait participation! Ah, t'es triche, t'as changé, Etienne! De quoi je triche? Bah non, mais il faut rééquilibrer les équipes! Y'a aucun. D'accord. Ah mais vous voulez vraiment que je reste en fatal Bah ouais c'est bon, vas-y. Non mais tu bon, fatal. Ouais <rire> c'est bon. T'as perdu. Disqualifié quoi, c'est ça Ouais. Disqualifié. Disqualifié, qualifié. Oh t'es pas. Oh, pff, ouais, <rire> oh Ah les drones <rire> celle-là. Hein. Non mais qu'est-ce que.. Ah merde Ça m'a pas gelé les éniatons, t'as dû attendre. Ouais, j'ai pas fait exprès. <rire> Qu est qui est dessus, qui est dessus Vas-y mon gars Putain mais y'a un soldat qui a plus de vie quoi Bon ah. oh, bah. Mais... Oh Oh quel oh, oh. bonhomme Quelle c'est tellement beau si hein. Oh, c'est fini, ah, moi. Petit mur, je saute. Oh merde, c'est pas fini. <rire> mais bien sûr. Si t'es Je suis en train de lancer mes murs et tout, mais machin. Ah, okay. ok. Ah, putain, oh, j'ai bien cru que ça marcherait pendant... Alors, les résultats C'est moi le premier, <rire> j'ai la médaille. C'est moi le premier, j'ai la... Non, j'ai euh, 15 éliminations. Ouais. 24. Euh, je suis euh, à J'ai bon. un, mauvais, un mauvais départ, un mauvais oh, départ. Mais, euh... Oh, waouh. Merci à tous, compagnie. Oh, tcha-tcha.